Ah, je crois que tu fait flasher, là. Come get some. Ok, start, ça c'est facile. Ouais, les gens n'y croient plus, quoi, hein. c'est ben ça. Après, il y a un, un système que j'avais vu, c'est euh... Système de Condorcet randomisé, là, c'est pas mal, ça. Mm -hmm. bon, après, pour les gens qui connaissent pas, Google ton ami, bien sûr. Et là, ça me fait penser un peu au système de d'Etienne Chouard, donc, euh, qui est euh, le tirage au sort. Et qui dit euh, en gros comme le, le président est élu au hasard parmi la population, au moins il y a une petite chance de ne pas tomber sur un enculé. Enfin il le formule pas comme ça. <rire> c'est qui... pas les termes techniques, parce que lui il, il, est, il est très gentil, il tient le choix D'ailleurs moi si j'étais président il serait Premier ministre directement quoi. Ouais, ouais. Euh, Olivier Delamarche, ministre de l'économie. Uh -huh. Que penses-tu de la presse et des médias actuels, comment il gèrent C'est des, ce des connards. <rire> bon, ben, c'est des connards, c'est des vendus. C'est Nicolas Beau, euh, tous, les, tous ceux qui étaient en service dans les médias au moment de la guerre de Libye, qui ont menti sur ce qui se passait, qui ont caché le fait que les Noirs se faisaient emprisonner dans des cages et exécuter, et qu'on était en train de détruire le pays. Tous cela, die. pour moi, ils sont euh, coupables de crimes de guerre. Donc euh, je suis contre la peine de mort, mais bon, voilà, ces gens-là, pour moi, ils devraient se retrouver en prison, y compris oui. Sarkozy. Prison à vie. Mais c'est ce que je disais, le référendum d'initiative euh, citoyenne, là. Populaire. Oui, populaire. Euh, ça, permettrait, euh, ça permettrait de donner son avis sur toutes les lois. C'est ça C'est un peu ce que je dis. La... Comment Suisse Comme en Suisse. Bah après, en fait, en t'es président, tu fais des référendums pour des grosses lois, des trucs comme ça et tout, moi je pense que. Donc ça Au Moins le peuple s'exprime. Euh... Donc après, bah, si le peuple il est pour, ben. Bah... Ouais, parce que en fait là, le problème, c'est que les lois.. Euh... Elles sont décidées par des personnes qui sont censées nous représenter, mais qui ne représentent pas finalement. Blow it out your ass! Bon, sans compter la franc-maçonnerie, qui évidemment est un lieu de décision des lois qui ne devrait même pas exister, quoi. Les sectes qui sont entre le peuple et le pouvoir décisionnel, euh, voilà, ça devrait pas exister. Mais, mais en ce moment, bien. sur les Gilets jaunes, est-ce que tu vois des manœuvres un petit peu. De... Ah bah par exemple euh, quand au début ils ont commencé à dire qu'on euh, faisait partie des extrêmes droites, extrêmes gauche c'est un peu pour décréliser le, le mouvement, hein. après les gens ils disent bon bah moi je me reconnais pas dans les extrêmes, <coughs> donc je me reconnais pas dans les gilets jaunes. Il y a beaucoup de retraités, euh, ouais. je pense pas que ça soit extrême quoi que euh, après, ce soit. Après ils ont vu que ça marchait pas trop, hein. bien sûr avec l'appui des médias, hein. forcément ça marche comme ça. Et euh, donc ils ont pas vu que ça pas marchait pas parce que finalement les bah, Gilets jaunes c'est quand même tout le peuple alors après c'est sûr qu'il y a les extrêmes aussi parce que ça fait partie du peuple mais pas que, c'est pas la majorité donc voyant que ça ne marchait pas, que les gens bah, continuent à les soutenir à 75-80% en tout sur les français après bah, ils ont commencé à montrer surtout les casseurs et compagnie oh, ouais, forcément, le après oui. sans rentrer, wow. dans les détails euh, de ceux qui cassent mais après c'est toujours facile de dire bah regardez il euh, y en a... Y il y a 1% des gens qui cassent, donc ça représente 100% des gens. Après, euh, par exemple, quand il y a eu euh, l'Arc de Triomphe, hein, ils ont bien montré comment que ça se passait. Euh, alors qu'en plus, euh, l'Arc de Triomphe était très très protégé. Et puis d'un coup, les casseurs viennent, les CRS s'en vont. Allez-y, genre, euh, allez-y, cassez tout. Ouais, ouais, donc après, c'était très bien pour eux, parce que dans un sens, euh, bah, ils cassent l'Arc du Triomphe, qui est un symbole quand même assez, assez fort en France. Comme ça, ben, les gens, ils étaient soldaristes du mouvement, ils se disent Attendez, euh, regardez ce qu'ils font Par exemple, ils ont dit qu'ils sont dans les, les casseurs, enfin euh, les gilets jaunes ont étaient pris au, à la tombe du soldat inconnu, alors qu'en fait c'est complètement l'inverse. Ils ont protégé la, la tombe du soldat inconnu. Et euh, ben, après, avec euh, la manipulation, des images et compagnie, ils ont dit bah ben, regardez ce qu'ils ont fait. Comme ça, ben, les gens ils se disent Non, mais je veux. Euh, c'est les gilets jaunes, c'est n'importe quoi. Bah, de toute façon, on sait que les grands médias appartiennent euh, aux grands patrons. Hein. C'est toujours des actionnaires majoritaires, euh, bagardaires, bah oui, Et euh... puis forcément des amis euh, au gouvernement. I'm gonna kick your ass, bitch ah, qui ouais. campagne, euh, Alors c'est pas parce que je détruis tous mes concurrents avec des roquettes que si j'étais président, je ferais ça. Hein. Ouais ça, ça aux Américains euh, balancer scondi. des missiles <rire> sur des mecs en fauteuil roulant, ou ce genre de trucs c'est plutôt leur méthode. Mais sinon, alors qu'est-ce que tu penses de la sécurité routière et entre autres les radars ah, euh... C'est vraiment du raquettage pour moi, parce que la première cause de mortalité, c'est l'endormissement au volant. Et je vois pas en quoi les radars euh, empêchent de s'endormir au volant. Au contraire même, avec tout ce qui est régulateur de vitesse, euh, c'est tellement euh, ennuyeux maintenant de, de conduire que les gens s'endorment plus facilement. En bon et... roulant à 30 km h c'est pas moi qui avait dit ça en premier, c'était Alain Prost, donc c'est quand même quelqu'un de un minimum respectable, je pense. Game over, game ouais, over. j'ai pas roulé assez vite, j'avais peur de me faire flasher, c'est tout. <coughs> je te comprends, je te comprends. T'as déjà perdu tellement de points que... Alors oui, moi ce que j'ai remarqué, c'est que le système cherchait à désigner un leader pour les Gilets jaunes et en général un mec que le système a bien choisi et qui euh, qui permettrait de manipuler le mouvement. Hein. Hail to the king, baby. Certains gilets jaunes, d'ailleurs, qui étaient invités dans les médias. Souvent, euh, bah, ah, bizarrement, c'était euh, soit des militants euh, de LRM. Ouais, d'accord, ouais. Là-bas, c'était La République En Marche, mais bon, je pense que maintenant, ils devraient le plus le renommer La Révolution En Marche. Ouais. Et euh, donc, finalement, c'était des représentants de eux, donc forcément, bah, après, ils disent ce qu'ils veulent. Ouais, je promis. Ouais, mais c'est le niveau 1, de l'autre côté. Et au niveau des partis politiques, qu'est-ce que tu penses des partis politiques Est-ce qu'ils ont encore un intérêt Est-ce que il y en a qui peuvent faire quelque chose ou est-ce que il faut arrêter de. de bah passer après par sur les, tous les grands partis, bah c'est un peu euh, bonnet blanc et blanc bonnet, comme on dit. Hein, euh, ils se disent tous différents, mais on voit que finalement ils font la même politique depuis 40 ans. Alors qu'on est passé à droite et à gauche, euh, dans tous les sens, au milieu, et euh, finalement, ben bah, on voit. Bah, toujours la même, la même chose. Get that crap Surtout, out of bah, après ce qu'eux ils, ils veulent, qu'ils soient de droite ou de gauche, bah, c'est nous vendre l'Europe. Hein. C'est euh, vendre l'état français, la souveraineté française. No aujourd'hui, euh, aujourd est... bon, bah, Macron il fait le beau, il fait, le beau, hein. il fait euh, genre ah, ah, c'est moi le président, mais bon c'est une marionnette, on le sait tous. Tout ce que lui il fait, c'est ce que Bruxelles lui demande. Donc euh, aujourd'hui, que ce soit lui ou les autres des grands partis, euh, hein, c'est tous, euh, tous pareils. Après, bah forcément, il ne représentent plus. D'ailleurs, le peuple français commence à s'en rendre compte hein, petit à petit. Oui, on sent une légère frustration quand même là. En on sent que, hein. ouais. Je ne pas s'ils si euh... ont remarqué, mais il y a une insatisfaction là. J'ai l'impression qu'ils ouais, ne sont pas très très, très, très, très, très appréciés. D'ailleurs, on le voit, hein, le mouvement des Gilets jaunes est apolitique, hein, c'est-à-dire qu'aucun ben, parti politique n'est représenté. D'ailleurs, on a vu aussi aucun drapeau, de... aucun syndicat. Hein, parce que de toute façon, on dit qu'il mm -hmm. qu dans les manifestations, ils sont jetés. Parce que, bon, pareil, les gens, ils ont un peu compris que. Les syndicats ne représentent pas forcément, étant donné que chaque année, elles reçoivent des subventions de l'État. Donc bah forcément, quand on reçoit de l'argent de quelqu'un, qu'est-ce que tu veux être contre cette personne-là Ils ont passé leur temps à laisser l'État tout, tout détruire et toutes les entreprises faire faillite, délocaliser... Ouais, il y le cadre, je suis premier. Hein. Alors euh, l'efficacité du mouvement euh, actuellement des Gilets jaunes, est-ce que tu penses qu'il faudrait quand même aller plus vers une grève générale ou vers bloquer les, les organismes, euh, enfin les, les, les bâtiments en ville qui représentent un peu l'État ou la collecte d'impôts ou... Ah bah après, oui, parce que bon, euh, bloquer les autres citoyens, c'est pas forcément la meilleure solution. Hein, c'est sûr qu'après, bon, bah, c'est bien, bien d'être là et de représenter. Mais après, ouais, c'est mieux de bloquer euh, ouais, genre les institutions, sans des impôts ou les radars, hein, comme ils ont fait, ça c'est une très bonne ouais, ouais. dans le sens où. Euh, moins euh, Ils se rendent compte que. Un petit peu moins de pognon qui rentre euh, grâce à nous. Enfin, un peu comme si on n'était pas là. Ouais, parce que c'est du raquettage tout ça. Hein. Quand on commence à cumuler toutes les nouvelles taxes, les radars, les. les assurances qui sont de connivence avec les banques et. Euh... Mais là, par exemple, euh... bloquer la bourse, ça peut être une bonne idée. Ouais, tu bloques la bourse. Euh... Forcément, là, il y a un pognon qui rentre plus. Euh... Quand on touche au portefeuille, généralement, les gens réfléchissent beaucoup plus vite. Alors qu'il faut vraiment regrouper tout le monde, d'ailleurs. Hein, les extrêmes gauche et droite... Euh... C'est une des choses que craint le système, je pense, c'est que ces deux extrêmes se réunissent et commencent à faire la moyenne des deux et à se calmer sur certains aspects euh... exagérés ou immoraux. On a vu quelques manips comme ça, hein, de faire croire que les Gilets jaunes, c'étaient tous des... des racistes, ou. Ah bah, Ce genre de choses. Euh, oui. On l'avait vu déjà dans d'autres manifestations. Hein. On en avait fait une, je si sais pas si tu lis en 2014, c'était Jour de colère. Oui. Il y avait euh, des milliers de personnes à Paris. Et quand ouais. bon, on regardait les médias, ben bah, voilà, c'est des extrêmes. Donc nous, on était d'extrême droite, apparemment. Alors, après, c'est aussi le, maintenant, aujourd'hui, grande facilité, c'est euh, genre, dès que tu contestes, c'est dire que tu es complotiste. Blow it C'est dire, ben bah, voilà, c'est. Euh, ah, tu penses comme ça, c'est que. Euh, oui. Hein, T'es un complotiste, hein, donc euh, après, il faudra redéfinir les termes de ça, parce que c'est tellement un fourre-tout. <rire> ouais, après, bon, quand on voit tout ce qui est think tank, euh, l'automobile club à Paris où se réunissent les politiques, les journalistes, les grands patrons, ouais, le, est-ce que c'est il... pas un petit complot quand même contre le peuple ça hein Parce qu'en plus, c'est surtout que. Ils se réunissent, mais euh, ils nous disent pas ce qu'ils se font, de quoi ils parlent. C'est comme la franc-maçonnerie, oui, c'est le culte du secret. Donc euh, euh, c'est vrai qu'après, bah, forcément, euh, bah, c'est un peu normal qu'on se demande bah, « Qu'est-ce que vous vous racontez, les gars ouais. bah, ?» D'ailleurs, toi, tu ne nous as pas dit, si tu étais président, tu ferais quoi Je pense que je donnerais euh, des papiers à ceux qui n'en ont pas pour éviter qu'il y ait une pression sur les salaires à la baisse. Et je fermerais quand même les frontières jusqu'à ce qu'il y ait plein emploi. Ah, ça, je suis plutôt d'accord. Parce que les grands patrons utilisent euh, l'afflux... Euh... De personnes qui travaillent gratuitement ou euh, avec des salaires très faibles au noir euh, pour faire baisser les salaires en général, puis avoir vraiment de, de la main-d'œuvre à bas coût, quoi. Oh, comme les travailleurs... Ça s'appelle le dumping social. What a mess Après, c'est oui, sûr que. Puis le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que chaque nouvelle loi, je mettrai là, chez chaque personne une carte. Chaque personne aurait une carte, en fait, pour dire ce qu'elle pense de la loi et recevrait les documents de la loi qui va être votée. Que le peuple puisse décider sur chaque loi. Damn, I'm good. Ça me paraît être euh, la base d'une vraie démocratie. Bah ben oui quand même. Hein. Euh... Parce qu'en fait ouais, aujourd'hui c'est un peu le problème. Et, euh... Mais d'ailleurs euh, d'ailleurs certains policiers, certains CRS l'ont refusé cette prime, en disant euh, en gros euh, vous nous prenez pour des putes. Parce qu'en plus ça fait des années qu'ils demandaient une augmentation et là ils la donnent quand ils tapent sur des gens. Donc, euh... voilà. Surtout que eux c'est protéger et servir, hein. c'est pas. Euh... C'est pas enculé et, <rire> et casser la gueule. Voilà. Oh. Euh, après, hein, forcément, il y en a qui sont un peu justement qui font du zèle, donc ceux-là bon, vont être en premier rang dans les manifs. Par contre, bon bah ceux qui sont un peu contre tout ça et tout, bon bah, le jour-là ils vont mettre en repos. Il hein. faudrait pas, faudrait pas qu'ils commencent à enlever son casque et à rejoindre le peuple. Ouais. Ça c'est ce qu'on attend quand même. Parce que euh, c'est quand même le peuple aussi quoi, hein, les mecs qui travaillent. Ben, c'est ça, puis même pas euh, que ce soit les policiers ou même l'armée, hein, euh, ben eux aussi ils sont un peu pris à la gorge. Hein, euh... Ils sont pas non plus euh, hyper bien payés, et en plus, bah, eux aussi, sont taxés de tous les côtés. Donc, bah, un, jour, euh, un jour, ils diront peut-être tous ce qu'ils pensent déjà tout bas, parce que forcément, hein, ils vivent comme nous, hein? ils payent comme nous. En plus, l'avantage de la dé désobéissance civile, c'est qu'elle est pacifique. Damn, that was Parce qu'après, mettre un pays à feu à sang pour avoir quelque chose, ce n'est pas forcément la bonne solution. Oui, la guerre civile, c'est vraiment un affaiblissement du pays, c'est quand même pas idéal. Ouais. Et puis surtout que la guerre civile, c'est surtout le peuple qui trinque. Hein. Je... Ouais. C'est pas les élus, eux, ou les nantis, les riches. Eux, hein. ils ont déjà leur petit bunker où euh, il suffit qu'ils prennent leur hélico ou leur euh, falcon privé pour euh, partir où c'est plus calme. Mais si vous essayez de prendre le train juste avant la manif, euh, il les annule. Hein. Les samedis, là, c'est même pas la peine. Connaissant la SNCF, un jour vous allez prendre le train et vous allez vous réveiller à Auschwitz, vous n'allez pas comprendre. Ouais. What are you waiting for? Christmas?